Ta voix qui appelle l'homme à l'existence. Tu m'as suivi dans la misère où je me trouvais. Tu m'as cherché dans le désert où je te perdu Tu m'as établi, hérité dans ta maison. À chaque instant, je ressens ton amour dans mon cœur. À chaque instant, je ressens ton amour. À mon corps. Je veux me connecter à la vie du Ciel Je veux me connecter à la vie du Ciel De la gloire de mon Seigneur Perdu dans les montagnes, le némi qui rôde pour dévorer ma chair. Ta puissance se lève, gars. À l'hôtel, le sacrifice tu pay à trop cher. À l'hôtel, le sacrifice. La fraîcheur de ta présence donne de l'assurance Les obstacles qui m'agacent sont anéantis Le projet de l'adversaire sente Bouleversé. Par connaissance, j'ai renoncé à la vie du péché. Au nom du Seigneur, j'accepte de porter la croix. Au J'accepte le baptême de feu Au nom du Seigneur J'accepte de suivre Jésus Il est à moi Je suis à lui Je lui appartiens oh Mais connecté à la vie du ciel. Oh, oh, oh, oh. Je veux, alléluia. Je vais que la, que la gloire de mon Seigneur Jésus. Oh, oh, oh, oh. La gloire de mon Seigneur. Que sa gloire vie. rayonne toute ma vie.